Qu'est-ce qu'un outil de découverte? Un outil de découverte vous permet de rechercher les ressources pour vos travaux scolaires. Mais de quoi s'agit-il plus précisément? Visionnez cette vidéo pour en savoir plus sur les outils de découverte et découvrez comment ils peuvent vous être utiles. Un outil de découverte est comme un moteur de recherche pour les contenus d'une bibliothèque. L'outil de découverte d'une bibliothèque cherche à la fois parmi tous les contenus physiques et les bases de données d'une bibliothèque, sans devoir effectuer une recherche individuelle dans chaque base de données. Il cherche des ressources dans le catalogue de la bibliothèque, ainsi que dans les différentes bases de données auxquelles la bibliothèque a accès, EBSCO, ProQuest, Gale, Ovid, etc., L'outil de découverte affiche tous les résultats en une seule liste. Vous y trouverez des articles savants, des articles de presse et des magazines, des articles électroniques, des livres imprimés, des vidéos en ligne et plus encore. Ces outils de découverte peuvent s'avérer extrêmement utiles. Ils ont quelques défauts. Ils couvrent un vaste éventail de sujets alors les résultats de vos recherches comprendront sûrement des ressources n'ayant pas trait aux sciences de la santé. Ils ont aussi tendance à ne pas fournir autant de paramètres de recherche que les bases de données comme PubMed, Sinal et Cochrane. alors les résultats ne seront probablement pas aussi précis sur ces plateformes. Un outil de découverte est une excellente manière de chercher des ressources imprimées, comme des livres ou des ressources électroniques, comme des livres électroniques ou des vidéos diffusées en contenu. Si vous cherchez des articles savants, vous pouvez toujours partir votre recherche avec l'outil de découverte, mais vous devrez sûrement poursuivre votre recherche dans une base de données pour avoir accès à une interface plus puissante. Les bibliothèques nomment parfois leur outils de découverte différemment. Consultez le site Web de la bibliothèque de votre collège pour trouver l'outil de découverte. Si vous avez besoin de renseignements pour vous en servir, n'hésitez pas à demander à une ou un bibliothécaire.